On va vous tenir informés, j'espère que ça ne peut pas nous prendre un mois. On va vous tenir C'est juste l'avant que vous connaissez en train de faire. Avant la sortie officielle de notre album, votre album aussi, et Chabouana qui va bientôt sortir aussi. Il contient 8 titres. Il y a la chanson « Ces messages ne sera jamais une dénomination ». Il y a la chanson « Agneau du calvaire ». Il y a « Les gens disent ». Il y a « Nous avons vu son étoile ». Il euh, y a plusieurs chansons Donc euh, c'est l'album qui contient du titre C'est Maxi single. Donc euh, dans le Maxi single il y a Je suis jeune, les jeunes du message C'est Brana Mourien, Et il y a aussi la chanson euh, qu'on va ajouter euh, Dites aux gens sais que Dieu a fait dans la vie des frères Branham. Hein? Je suis jeune J'aime le message, les jeunes du message, c'est Bran Amourien. Moi je suis jeune, je suis jeune. Je suis jeune, jeune du message, les jeunes du message, c'est Bran